Dire voilà, 7 heures après, j'aurais presque pu vous mettre les roches dans la vidéo d'hier, tellement c'est rapproché. Salut tout le monde, j'espère que ça roule. Je sais pas comment ça va d'ailleurs. Euh, moi, ça va très peu dormi, la tronche bien en vrac, au oh, guidon de la rebelle pour la sortir un peu. De euh, toute façon, la SV là. Euh... C'est officiel, la plaque va tomber donc il faut que je m'en occupe, plaque d'immatriculation. Et puis voilà quoi, une petite journée qui départ correctement. J'ai l'impression que je peux aller me coucher dans deux heures, c'est... très particulier. Allez go oh ouais, C'est chargé le matin. J'ai l'impression d'être il y a une semaine quand j'allais à ma formation. D'ailleurs j'ai filmé tous les jours au cas où je me suis dit je vous fais une petite compile et en fait il s'est carrément rien passé c'est chiant, enfin non c'est chiant et heureusement mais ces conditions là voilà, tout le monde est à l'arrêt tu roules tout doucement même en deux roues c'est moins intéressant qu'avant tu gagnes plus spécialement de temps donc euh, voilà les gens viennent de se lever euh, c'est moins accidentogène que le soir je pense oh, j'ai mon rétro qui se fait la malle euh, sur la rebelle donc décidément, euh, si un jour je monte une entreprise d'entretien de moto, vous me, vous me dénoncez au service des fraudes. pouvez même me dénoncer au service de l'hygiène parce que ce sont dégueulasses mes motos. Hein. Bon ça va à peu près, j'ai pris ma douche annuelle là ce matin mais la moto euh, dégueu. Bouffon. Il y a des façons de faire quand même. Oui vas-y vas-y chef calme-toi Amino. Le début de la journée on a tout notre temps. Suu Aïe aïe aïe les gars On voit le con il a loupé la sortie Voilà le Volvo Tout ceci là c'est bon, ouais, ils allaient louper celle-là en fait ah, ça bloque très tôt ouais, ça bloque euh, très très tôt, très très dense, hein vache faut que je me faufile. donne. Vas-y, camarade. Écoute, euh, maman est prête. Non, ça se passe pas trop mal. Ça va. Et voilà Allez, souhaitez moi bonne chance et on rentre, euh, soit dans l'après-midi, soit ce soir, selon le temps que ça prend. Allez, 13h40, on rentre, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. À mon avis, ça va être chargé, là, l'heure du déj, on va pas s'ennuyer. même moto là c'est dense, hein. oh la vache quand son rétro magique, tout passe ça sent la mortadelle la charcuterie c'est bizarre m'étonnerait que ce soit normal dans les rues mais quoi qu'elle marchait c'est peut-être justifié éternel zigzag compliqué où les voitures perdent des morceaux c'est quand même incroyable que ça rentre pas quoi il faut vraiment faut que je fixe ce rétro ça devient ridicule ouah mais n'importe quoi on arrive à 70 le mec il est en vélo putain c'était bien la peine de faire de, de leur faire des pistes cyclables sur mesure dans toute la région tu sais Ouais, est vrai, je suis un influenceur les gars, mon pote Mathias a été faire changer ses pneus chez Henri Avec une petite réduque et tout, c'est bon ça Bon allez, je vais manger, je vais faire un petit roupillon et puis on se retrouve quoi La belle vie Hop là, privilège de roue, vite fait, bien fait. Nous y revoilà avec un rétro fixé et une chaîne graissée, tout est bon. Il y a du gyrofart dans tous les sens là. Ah mais je crois que je sais pourquoi c'était particulièrement chargé tout à l'heure. Parce que pour moi on était mercredi midi. Et donc il y a sans doute plein de parents qui veulent être à la maison l'après-midi tu vois. Piste à creuser mais je pense qu'on tient le bon bout. Chevalier de la route Allez on y est de nouveau, souhaitez-moi bonne chance et on rentre Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que je n'ai pas regardé si on avait le périph ou pas ce soir. Donc on va y aller à l'aveugle ou improviser. Périph fluide, allez hop. Nickel Ça fait plaisir aussi quand ça roule bien quand même. C'est très pratique cet anneau de cette ceinture parisienne quand il n'y a personne. Peu de se bagarrer ou quoi S'ils foutent sur la route à une heure pareil, les types. Bon bah merci tout le monde d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, ça me fait du bien, ça me fait plaisir de reprendre les publications régulières. La régularité est toujours perfectible, mais on va y arriver les gars, on va y arriver. Merci d'être toujours là et de participer au succès retentissant de cette chaîne. Bonne soirée, à demain pour la prochaine, bonne app et bon dodo.